Bonsoir à tous, bienvenue une nouvelle fois à la maison, là pour la neuvième vidéo. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau et aujourd'hui j'aimerais vous présenter deux nouveaux colistiers, tout d'abord Alain Guilleux. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Alain. Et Thierry Gunet qui est conseiller municipal avec moi depuis 2014. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Thierry. Alors la vie citoyenne, les élus font partie de cette vie citoyenne et elle se doit d'être engagée. Engagée pour être à votre écoute engagé pour être de proximité avec vous et aussi engagé pour être disponible auprès de vous. C'est très très important. Depuis 2008 où je suis élue, beaucoup le savent, beaucoup d'entre vous le savent, c'est que je suis toujours disponible. Mon numéro de téléphone est connu quasiment de tous puisqu'il était complètement public. Donc je suis toujours une élite disponible et je le serai pendant les six années qui suivront, une fois que je serai élu maire. Cette disponibilité, cette écoute, cette proximité avec vous, vous l'appréciez. C'est très, très important de pouvoir aussi faire de la concertation avec les habitants. Il n'y en a pas eu assez de faits sur les six dernières années, même sur les douze dernières années. Il y en a eu un peu, quand j'ai mis en place certaines concertations au niveau de la sécurité. C'était fondamental. On en a parlé sur la vidéo qui concerne la sécurité. Et ça, il faut vraiment l'étendre sur tous les sujets ou sur un maximum de sujets qui concernent votre vie dans la ville. C'est fondamental. Alors après... C'est important pour nous aussi d'aller chez vous, dans vos quartiers, c'est ce qu'on fait pendant la campagne, les balades urbaines, on a, été à, on a fait différentes réunions publiques, et on va continuer pendant les six ans. On va organiser des réunions publiques thématiques annuelles, les finances, l'environnement, le cadre de vie, on, on a différents thèmes comme ça qu'on peut aborder, et en réunion publique de façon annuelle. Mais on ira aussi dans vos quartiers, on fera des réunions pour être au plus proche de vous, et notamment on va restaurer les comités de quartier, mais sous une autre formule. C'est-à-dire que ceux qu'on avait avant, il y a très longtemps, ça ne fonctionnait pas. Et là, il faut arriver à trouver une formule qui puisse vous appliquer davantage. Et notamment, on fera un duo, un habitant du quartier associé avec un élu du quartier. Et là, on parlera de la vraie vie de votre quartier. Donc ça, j'y crois. Et on fera des réunions de comité de quartier régulièrement avec ce duo-là. C'est très important. C'est facile à mettre en place. Hein, et je pense que ça serait une valeur ajoutée pour étudier les différentes problématiques et les différentes solutions. Et ce qu'on peut apporter pour mieux vivre dans chaque quartier. Après, il y a aussi le développement du réseau de référents citoyens. Ça, on va forcément le développer de façon importante parce que ça fonctionne très bien. Je suis très, très fière de l'avoir créé il y a à peu près un an. Et puis, nous allons profiter pour créer, développer un réseau de voisins solidaires. Ça fonctionne dans beaucoup de villes. J'ai écouté chez des amis voisins euh, comment ça se prépare, comment ça se fait. Et ça fonctionne très bien. Beaucoup d'entre vous sont en attente de cette solidarité de voisinage. Ça existe déjà dans le réseau de référents citoyens. Je pense qu'il faut aller au-delà en créant ce réseau de voisins solidaires. Il est très important dans la vie euh, engagée de l'élu d'avoir cette proximité. Donc là, je vais vous parler un petit peu de ce que je souhaite instaurer. Je souhaite instaurer un Facebook live du maire avec ses adjoints, avec ses élus, une fois par mois. C'est quelque chose que j'avais soumis euh, au maire actuel. Euh, bon, après, ce n'était pas trop son truc, il n'a pas voulu. C'est vrai que quand je l'ai soumis en bureau municipal souvent. Et ça, c'est très important pour moi parce qu'on est en direct avec vous bon, via un réseau social. Donc, c'est en complément de ce qu'on va pouvoir mettre aussi au niveau des permanences. Je souhaite une permanence hebdomadaire, une demi-journée par semaine du maire en mairie et sans rendez-vous. C'est ça qui est important. Sans rendez-vous, une fois par semaine, vous savez que vous pouvez parler à votre maire et en mairie. Là, ce ne sera pas un réseau social, ce sera directement en face-à-face -face avec votre maire. Et c'est important aussi que ces permanences soient aussi en extérieur. Elles seront en mairie, mais elles seront aussi in -sur, en dehors de la mairie, sur le marché une fois par mois, et on fera des permanences mensuelles dans les quartiers. On ira chez vous. Un peu ce qu'on fait aujourd'hui pendant la campagne, où on va dans votre quartier à votre rencontre, et bien ça, on le fera tous les mois en faisant une permanence du maire et de ses élus dans les quartiers. Ça, j'y crois parce que c'est le seul moyen qu'on peut avoir pour avoir les températures, de, de ce qui se passe, de ce qui ne se passe pas, des problématiques, des choses bien aussi, parce qu'il n'y a pas que les choses qui ne sont pas bien. C'est aussi entendre ce qui va bien, ce qui fonctionne bien. Et nous, on va s'enrichir de tout ça. C'est capital. Ce que je fais depuis des années dans mes délégations, je veux l'exporter sur l'ensemble des délégations et que le maire, a priori donc ça sera moi, sera porteur de cette proximité avec vous. C'est vraiment, vraiment capital. Et bien sûr, avec transparence, avec sincérité, il n'y a que comme cela que nous pourrons avancer. Et j'y crois, j'y crois, et j'y crois. À présent, je vais laisser la parole à mes colistiers. Tout d'abord, Alain. Vas-y, Alain. Ben, bonsoir à tous et à tous. Donc, je suis donc, euh, Alain Guilleux, 63 ans. J'habite le quartier euh, du Vieux-Village, juste à côté. Juste. Et je suis euh, Villecroisien euh, depuis le début de l'été. Et vignois depuis plusieurs années, euh, donc à plaisir, au Clé-sous-Bois, et aujourd'hui à ville J'ai également été pompier de Paris pendant 15 ans responsable de la sécurité générale d'un grand groupe audiovisuel et aujourd'hui je suis responsable des services généraux d'un grand service public. J'ai également été dans la vie associative en tant que président du jeu de club de plaisir pendant 12 années. Ah oui, puis ils en parlent encore, tu as été un président très remarqué et encore remarqué. J'aurais à cœur d'œuvrer de, de pour la ville de, de Villepreux, aussi bien dans le domaine de la sécurité que j'ai pratiqué pendant 47 ans ou dans le domaine du sport où le sport a porté ma petite pierre à, à l'édifice. Donc je, je connais Sylvie depuis plusieurs années et euh, je souhaitais euh, rejoindre la liste de Sylvie pour euh, bah, ses compétences, sa disponibilité et surtout son, sa fidélité en amitié. Voilà. Merci à toi Ava, je te remercie. A toi Thierry. Bonsoir à tous, Thierry Dunay. Ville Preusien depuis plus de dix ans. Je suis ingénieur dans le domaine de l'automobile et des nouvelles technologies. J'ai été bénévole dans diverses associations touchant à la culture, notamment une télévision locale. Également dans une association à caractère plus social dans la réalisation professionnelle. J'ai fait un peu de sport, du judo également, mais pas plaisir. Conseiller municipal depuis 2014. j'ai su apprécié les valeurs humanistes et de proximité de Sylvie, valeurs que je partage. Je souhaite donc poursuivre cette aventure auprès de Sylvie pour les villepruziens et pour la ville, auprès d'une équipe totalement motivée pour euh, ces nouvelles élections. Merci merci beaucoup Thierry. Alors, pour terminer cette vidéo, euh, et sur la vie citoyenne, Engager, c'est l'ADN de notre équipe. C'est vrai que depuis des années, c'est quelque chose qui me parle. Je vais vous dire honnêtement, c'est ça que j'aime. Dans la vie d'un élu, c'est ça que j'aime. C'est ça que mes, mon équipe aime aussi, c'est d'être auprès de vous. Pas question de rester dans sa bulle, dans son bureau à la mairie. Nous, on a besoin d'aller vous voir, on a besoin de vous toucher, on a besoin d'être auprès de vous. Et c'est comme ça qu'on avancera, c'est comme ça tous ensemble qu'on avancera. Nous vous donnons rendez-vous cette semaine et nos week end prochain dans la ville, dans Villepreux, comme toutes les semaines. Bien évidemment, la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Nous vous souhaitons une très très bonne soirée. A très bientôt, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.